— Bonjour et merci de m'accueillir. Euh, je, je vais parler de, de démocratie, de démocratie interactive, comme dit le titre. Euh, je voudrais... Euh, donc je vais essayer de répondre à la question. Euh, Qu'est-ce qui euh, peut nous aider euh, à, à mieux faire fonctionner euh, la vie politique euh, avec euh, tous ces citoyens Vaste, vaste sujet et, et d'actualité. Euh, pour camper un peu le décor, je voudrais euh, vous montrer trois, trois images, enfin trois diapos euh, qui, qui nous montrent, enfin, de façon un peu euh, simplifiée, un peu métonymique, je dirais, euh, l'état, la contemporanéité, le moment, le moment que nous vivons du point de vue des enjeux même euh, des débats publics et notamment de la justice qui, comme on sait, euh, occupe une place centrale euh, dans les débats publics. Euh, donc, là, ça, c'est une carte, un cartogramme. Euh, les surfaces sont proportionnelles à la population, et vous voyez... Euh, un, oui, je dois avoir, ça, ça c'est l'île de France, en gros. Ça, c'est euh, l'île, euh, le nord, pardon. Et, et donc, euh, sur cette carte, on a, on a cumulé... Euh, des, des problèmes qu'on peut considérer comme des injustices spatiales euh, et euh, donc il y a à la fois euh, l'échec scolaire, la délinquance, euh, le chômage, euh, la violence, le trafic de stupéfiants et on voit qu'il euh, y a certains endroits en France qui, qui sont plus remplis de tâches que d'autres et, et notamment la Seine-Saint-Denis qui, qui apparaît très bien mais plus généralement euh, euh, si on prend la plupart des indicateurs euh, ce sont les banlieues euh, des grandes villes et euh, là je ne développe pas mais on sait qu'il y a euh, euh, à la fois plus de problèmes et globalement moins de moyens, notamment fournis par l'État. en gros un élève de Seine-Saint-Denis continue à coûter moins cher qu'un élève moyen en France hein, donc euh, c'est pas seulement un effet de système euh, venant de la société civile euh, L'État joue aussi son rôle deuxième euh, Deuxième euh, image, euh, qui, qui a pris toute son actualité, qui est, qui est une, une vieillitude qui a été réactualisée euh, régulièrement, euh, qui a pris toute son actualité avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que, en gros, si vous habitez euh, dans le centre ou dans le périurbain euh, de l'île de France, ça marche aussi dans la plupart des grandes villes, euh, vous, vous êtes dans une situation relativement neutre du point de vue euh, économique quand vous ajoutez le budget transport et le mobilité et le budget logement. C'est-à-dire que vous quand, quand vous euh, êtes dans le centre, vous économisez en mobilité. Euh, par contre, vous payez très cher le foncier. Pas seulement le logement, d'ailleurs, euh, par parenthèse, mais aussi tous les services qui payent du foncier. Il y en a beaucoup. Et euh, si vous êtes dans le périurbain, vous économisez beaucoup sur le foncier. Hein, au, sur les marges de l'île de France, on est à, à un, rap, un facteur 10 euh, moins élevé que dans le centre. Et euh, en revanche, vous payez la mobilité plus chère. Et c'est ça, comme vous le savez, qui a été le point de départ euh, du mouvement des Gilets jaunes, l'idée qu'il ne fallait pas rompre cet équilibre, même euh, avec une petite taxe supplémentaire, mais qui quand même était la goutte d'essence, comme on l'a dit. Donc... Euh, pour pourquoi je montre cette image Parce que ça veut dire qu'on est dans une société où la justice n'est pas complètement indépendante des arbitrages euh, de, que, que font les habitants. Et donc comme ces habitants sont aussi les citoyens, euh, ça veut dire que quand on va les inviter à participer à la vie démocratique, euh, ceux qu'on va inviter ne sont pas seulement euh, des... Des, des gens qui ont des idées, qui ont des propositions, qui ont une philosophie politique. C'est aussi des gens qui sont concernés et qui sont actifs dans leur propre vie quotidienne, qui jouent un rôle en tant qu'habitants dans euh, la réalisation de ce qu'est euh, l'espace aujourd'hui et, et plus généralement euh, la société. C'est eux aussi qui fabriquent la société. Donc cette, cette réalité fait qu'on n'est pas du tout dans la même situation en matière de justice, de débat public, de démocratie, que celle dans laquelle on pouvait être, par exemple, euh, il, y a, il y a 200 ans, euh, puisqu'il y a eu beaucoup de références à la Révolution française, euh, quand, quand, quand l'immense majorité de la population, euh, 90% des gens, c'était des agriculteurs, qu'on pouvait petits agriculteurs, euh, très pauvres, qu'on pouvait considérer comme assignés à résidence, qu'on pouvait considérer comme ayant une très très faible prise sur leur propre vie. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, euh, les gens ont 100% de prise sur leur vie, mais, euh, mais personne ne l'a, même Carlos Ghosn apparemment. Mais euh, il mais y en a qui l'ont moins que d'autres, bien sûr. Mais euh, on n'est en tout cas pas à zéro, et ça, ça compte aussi dans le débat public. Troisième euh, image, bon, vous pas, on ne va pas la commenter en détail, euh, euh, en gros, la, les, les colonnes les plus importantes, c'est la colonne 4 dans le PIB national et la, colonne, euh, la dernière colonne à droite, le revenu disponible, médian, effectif, corrigé du coût de la vie. Euh, ce qu'on voit, c'est qu'on a, on a mis les dix les plus grandes villes françaises et le reste de la France. Ce qu'on voit, c'est qu'en gros, les grandes villes produisent beaucoup, ont une surproductivité, euh, mais que quand on regarde les revenus médians et notamment quand on tient compte du coût de la vie en partie comme je viens de le dire lié au foncier mais, mais pas seulement euh, on s'aperçoit que euh, le revenu médian n'est pas plus élevé que la moyenne voire plus faible hein, si, on, si on en croit ces données et euh, eh bien ce sont les franciliens en fait les plus pauvres euh, alors qu'ils produisent euh, ils ne sont que 19% ils produisent 31% du PIB, et au bout du compte, ils, ils gagnent moins que la moyenne des Français, si on tient compte donc, du revenu effectif. Donc ça veut dire que, euh, dans ce contexte où il y a des injustices, où il y a euh, aussi euh, des, des acteurs, des petits acteurs, mais qui sont nombreux et, et dynamiques, euh, il y a bien des enjeux du débat portant sur la justice. J'aurais pu donner, montrer plein d'autres... Euh, euh, données, bien sûr. Mais euh, c'était juste pour dire qu'il ne faut pas oublier le contexte. C'est-à-dire que euh, nous ne discutons pas de démocratie euh, dans l'abstrait. Nous discutons dans la, de démocratie dans un contexte donné où on va, bien sûr, parler de certaines choses euh, quand, on, on, quand, quand les citoyens euh, seront invités à débat. Alors, euh, dans, un, dans un premier temps, je voudrais montrer ce qui, à mon avis... Euh, sont deux mauvaises solutions, fausses fenêtres, euh, pour perfectionner euh, la démocratie. Euh, le premier, c'est la démocratie directe. Il se trouve que j'ai vécu euh, 13 ans en Suisse, et que euh, je, je, je me suis intéressé euh, au système politique suisse, qui est, qui est très original, qui est, je m'en me suis, suis aperçu très mal connu euh, à l'extérieur, notamment en France, et y compris de la part des politistes hein, qui... Souvent ne, ne sont pas intéressés alors qu'il est un cas euh, limite et donc à ce titre euh, une expérimentation euh, utile l'expérimentation c'est que euh, en Suisse il y a un système de, de démocratie directe qui permet à un, un tout petit nombre euh, de citoyens à tous les niveaux hein, c'est un, un, un état fédéral donc au niveau fédéral, au niveau du canton et au niveau de la commune de créer d'imposer des référendums, soit pour annuler euh, des lois déjà votées, soit, soit pour en proposer d'autres. Et, euh, et donc ça paraît euh, une piste intéressante, mais à mon avis, euh, ça pose des problèmes euh, qui, euh, qui sont très lourds et qui devraient conduire euh, à regarder avec prudence, pour le moins, euh, ce genre de solution. Donc la, la première, c'est que tous les partis ont peur euh, des référendums. Donc en fait, ils sont obligés de s'entendre, euh, ce qui a de bons côtés, ça diminue la conflictualité euh, sur la scène politique, mais ça empêche toute alternance, c'est-à-dire que tous les partis sont toujours au, au gouvernement, quel que soit le résultat des élections. Donc ça veut dire que finalement, les citoyens euh, ont peu de prise sur euh, la sphère gouvernementale. Deuxièmement, euh, c'est peut-être le problème principal, c'est que... Le, le vote direct du peuple euh, confère une telle légitimité qu'il est très difficile euh, d'aller à l'encontre, y compris euh, par euh, un vote législatif du Parlement et y compris aussi par un autre vote populaire parce que, euh, comme on le voit d'ailleurs actuellement avec euh, ceux qui sont opposés à un second référendum euh, sur le Brexit, euh, on, ça, cela peut donner l'impression que... Euh, euh, on, on repose la question au peuple jusqu'à ce qu'il donne la réponse qu'on attend. Donc même quand c'est le peuple qui est à nouveau euh, sollicité, c'est considéré comme une atteinte euh, à sa souveraineté que de lui poser deux fois la question, même si, comme dans le cas du Brexit, on, il s'est passé plein de choses depuis. Et en Suisse, par exemple, il y a eu un vote en 2014 qui, euh, empêche, qui interdisait la libre circulation des Européens en Suisse et qui avait pour effet mécanique d'annuler 120 actes, accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne, qui coupaient en gros la Suisse de l'Union européenne. Or, euh, on pouvait très difficilement, même quand une partie des gens qui avaient voté pour cette, ce projet s'en sont rendus compte, refaire euh, un référendum euh, allant en sens inverse. Et le résultat, c'est que ça s'est fait de façon un peu hypocrite, c'est-à-dire qu'on on a, on a fait comme si euh, on était d'accord, mais en fait, le gouvernement et le Parlement ont, ont, ont fait des, des mesures, ont décidé de mesures qui annulent, en fait, complètement l'accord. Heureusement pour la Suisse, mais finalement, vous voyez que là, on a un paradoxe de la démocratie directe, c'est que comme on ne peut pas s'y opposer frontalement, on s'y oppose de façon euh, euh, opaque et, et confuse. Euh, une, une troisième chose, alors qui est caractéristique de la Suisse, c'est pas toujours le cas dans les pays où il y a de la démocratie directe, mais en fait, la démocratie directe est plus forte que la Constitution, est plus forte que les traités. Hein, donc ça veut dire qu'on peut, par exemple, annuler euh, de fait la participation de la Suisse à des... Euh, euh, traité, euh, par exemple, garantissant les droits de l'homme euh, dans certains domaines. Par exemple, on a essayé d'expulser de, automatiquement les délinquants étrangers sans même passer par un, un tribunal, hein, ce qui n'est pas conforme aux engagements internationaux de la Suisse. Euh, donc vous voyez, c'est la même logique, c'est-à-dire que la légitimité du peuple est telle qu'aucun obstacle euh, ne peut empêcher euh, sa, sa souveraineté. Et donc, ça, vous voyez que ça, ça permet de détricoter euh, les, les acquis, y compris constitutionnels, euh, de toute l'histoire euh, démocratique et politique de la l'Asie. Donc, le, le résultat évident aussi qui résume ce que je viens de dire, c'est que la démocratie représentative est, est très, très affaiblie. Et donc, on se, on se fiche un petit peu de, de qui, qui est élu, puisque de toute façon, le pouvoir... Euh, n'appartient pas véritablement au Parlement. Si on prend le cas de Genève, qui est, qui est un peu un morceau, par certains côtés, un morceau de France en Suisse, parce qu'il y a une ambiance politique très conflictuelle à Genève qui ressemble un peu à celle de la France, on voit justement les effets de blocage que, que peut provoquer la démocratie directe. Et heureusement que Genève, par sa place économique et notamment financière, a beaucoup d'argent à distribuer pour acheter la paix sociale, parce que si, si on comptait euh, sur la, la projection euh, directement politique, euh, ça serait très difficile. Alors, j'aborde je, je, maintenant un deuxième écueil complètement différent, qui est euh, une, une logique qu'on a souvent mis en avant récemment, euh, en reprochant au gouvernement actuel d'avoir cassé les, les corps intermédiaires, euh, on en a parlé euh, au moment, par exemple, de la grève euh, à la SNCF et on en a reparlé au moment du mouvement des Gilets jaunes en disant que euh, Emmanuel Macron touchait les dividendes de sa politique puisqu'il avait supprimé toute intermédiation euh, entre la société et l'État et que du coup, c'était logique qu'il ait euh, des manifestations euh, étranges. Euh, euh, irrespectueuse de l'état de droit et, et, et très difficile à, à gérer alors je crois que ça vaut là aussi la peine euh, de revenir en arrière et de savoir ce que c'est que les corps intermédiaires donc quelque chose qui est typiquement français pour le coup euh, et euh, qui consiste à ce que euh, des corporatismes euh, déjà dans l'ancien régime mais ça a été confirmé euh, sous la troisième république et à nouveau sous la 5 euh, que des que des corporatismes non seulement aient du pouvoir pour défendre leurs intérêts, mais aient euh, la possibilité de camper à l'intérieur même de l'État, c'est-à-dire soit protégés euh, par l'État, euh, de telle sorte qu'ils ne craignent rien sur le maintien euh, de leurs privilèges. Donc c'est comme ça que en France, en fait, il n'y a pas de ministère de l'Agriculture, il y a un ministère des Agriculteurs, il n'y a pas de ministère euh, de l'Éducation nationale, il y a un ministère des Enseignants... Etc, etc. Et euh, on a vu par exemple euh, le principal syndicat agricole organiser euh, un pillage euh, du ministre de l'Environnement il y a quelques années, et euh, en tout, cela en toute impunité. Hein. Donc ça c'est quelque chose qui ne peut exister qu'en France, je, je vous rassure ou je vous inquiète. Euh, ça c'est pas possible dans un autre pays démocratique. Euh, donc euh, on a effectivement une situation euh, telle que euh, avec la centralisation du pouvoir, euh, euh, l'interlocuteur habituel, c'est les corps. Alors si on applique ça euh, à la démocratie locale, quelque chose qui vous concerne tout particulièrement, euh, on, a, on a quelque chose qui est, euh, à mon avis, très discutable, c'est le fait de considérer euh, les maires ou, disons, les détenteurs d'un pouvoir non national comme des, des intermédiaires entre l'État central et, et la population. Donc on, on se trouve à ce moment-là très loin euh, du projet euh, de la constitution de 1791. Hein, je vous rappelle que ce qu'on fête le 14 juillet, euh, ce n'est pas la prise de la Bastille, c'est la fête de la fédération de 1790, et donc dans la fête de la fédération, il y a fédération. Hein. La constitution de 1789 91 est une constitution fédérale, donnant euh, un grand pouvoir aux au départements qui étaient à l'époque, plutôt enfin, l'équivalent des régions aujourd'hui, et aux communes, qui étaient l'équivalent des intercommunalités. Hein. Pouvoir local, pouvoir régional, euh, qui étaient fondamentalement mis sur le même plan que le pouvoir national. Et, euh, et donc, euh, au contraire, euh, de ce... Alors, le mot Girondin est un peu ambigu, hein, mais si, si on appelle Girondin, justement, cette tradition fédéraliste euh, de la France de 1789, alors, euh, l'idée que... les que les maires soient un pouvoir intermédiaire est totalement en opposition avec ça, puisque dans l'esprit fédéral, euh, les, tous les élus, enfin tous les corps politiques sont de même niveau, de même légitimité, avec un exécutif, un législatif. Ils ne sont pas des intermédiaires. Euh, ils, ils, sont, ils discutent d'égal à égal avec les autres pouvoirs politiques, chacun représentant à sa façon euh, l'ensemble d'une société. Alors, je pense que là aussi, c'est une fausse fenêtre, parce que euh, si on renouait avec l'idée de corps intermédiaire, ça veut dire qu'on renoue aussi avec l'idée euh, d'un corporatisme comme composante institutionnelle du communautarisme. Qu'est-ce que le communautarisme C'est un système dans lequel vous êtes dans un groupe, mais vous ne l'avez pas décidé. Euh, ce groupe vous représente sans vous demander votre avis, et... Euh, il, vous n'avez pas le droit d'en sortir. Hein, donc, bien sûr, le corporatisme à la française est un tout petit peu atténué, hein, puis, par exemple, les, les maires sont élus, enfin, ils ont quand même beaucoup de pouvoirs, hein, si on regarde euh, les règles de séparation des pouvoirs euh, telles qu'elles se sont imposées euh, en Europe et en Occident euh, depuis quelques siècles, le fait, par exemple, que le maire soit à la fois président de l'Assemblée euh, des élus, c'est un peu bizarre, euh, tout en étant le chef de l'exécutif. Euh, donc, c'est une forme bien sûr atténuée, mais euh, qui, je, je, je pense, euh, a beaucoup d'inconvénients, parce que, en fait, euh, autant le, la démocratie directe est une, euh, interdit la médiation, autant euh, le, les corps intermédiaires euh, imposent un certain type de médiation et euh, empêchent euh, les individus de dialoguer directement avec la société et éventuellement de changer de, de, de groupe d'appartenance. De, de leur interdit de, de constituer des collectifs euh, libres, réversibles. Hein. Quand, vous êtes, quand vous avez la retraite des cheminots, évidemment, vous n'allez pas, pas demander à sortir euh, du régime spécial, puisque c'est un régime qui, qui vous permet de ponctionner directement l'ensemble des contribuables pour avoir une meilleure retraite que celle que, que vous, aurez, vous auriez si vous n'étiez pas membre de ce groupe. Donc, bien sûr, c'est pas par la la coercition, mais en pratique, ça empêche euh, la libre contractualisation de l'appartenance au groupe. Donc, face à ça, euh, il me semble qu'on peut proposer quelques pistes pour ce que j'appelle, ce que nous appelons dans notre livre « démocratie interactive ». Hein, donc, si vous, si vous regardez... Euh, J'ai encore, euh, encore quelques minutes. Euh, euh, si... Euh, donc, la démocratie interactive, là, apparaît comme complémentaire euh, de la démocratie représentative, et euh, elle, pas, elle ne se réduit pas à euh, de la euh, démocratie euh, consultative. Hein. Donc consultative, c'est une, une expression, je trouve, un petit peu limitative, parce que consulter, c'est un peu ce que... En tout cas, l'interprétation qu'on peut en faire, peut-être un peu désobligeante, c'est ce qui s'est passé jusqu'à il y a peu de temps. C'est-à-dire que euh, les élus faisaient leur projet, décidaient de leur projet, puis après, ils organisaient une belle rencontre où ils espéraient que, euh, avoir bien préparé la salle, de telle sorte que leur projet euh, soit validé par euh, les habitants. Euh, l'idée de démocratie interactive, c'est plutôt l'idée que euh, l'interaction entre la société... Et la scène politique doit se faire très en amont, donc y compris avant même l'existence d'un projet, parce qu'un projet, ça se construit, et les habitants peuvent avoir des choses à dire. Donc l'exemple parfait de ce qu'il ne faut pas faire, c'est Notre-Dame-des-Landes. Probablement, si on avait fait les choses dans le bon ordre, il y aurait aujourd'hui un aéroport à Notre-Dame-des-Landes parce qu'il euh, y avait de bonnes raisons à ça. Mais euh, le, le, le primat de la posture technocratique, le fait d'avoir fait une étude qui n'était pas très solide, de l'avoir fait sans consulter euh, les habitants, de ne pas avoir défini d'ailleurs euh, l'ère géographique dans laquelle les habitants étaient concernés, qui, qui vont être les utilisateurs ou les, les gens concernés de notre dame des en fait, beaucoup, beaucoup de gens différents, euh, auraient été, pardon. Euh, donc, donc ça supposait un exercice de démocratie euh, interactive assez sophistiqué, de grande ampleur. Euh, on, on a vu euh, le cas euh, de, euh, de Stuttgart, euh, Stuttgart 21, où... Euh, on, a, on avait euh, fait aussi une opération mal conduite. Et finalement, on a été obligé de recourir à la démocratie euh, représentative, enfin, qui a joué un peu le rôle de la démocratie directe, c'est-à-dire que euh, les Verts ont dit « si je, vous nous élisez euh, à la direction du Land de Bad württemberg nous organiserons un référendum ». Et là, ce qui est intéressant, c'est que, ils ont réussi à remettre les comptes à zéro, d'une certaine façon, et ils ont perdu, en fait, le référendum. C'est-à-dire que, quand on avait euh, assaini euh, l'ambiance politique, euh, à ce moment-là, c'était les vrais enjeux qui apparaissaient, et donc, euh, la une nette majorité des électeurs a dit qu'elle voulait le, euh, les aménagements urbains, et notamment ceux de la gare. Donc, euh, euh, ça veut dire que la confiance... Euh, n'est pas forcément euh, le gage euh, d'une inaction, d'un blocage ou d'une perte de temps. Donc il me semble que si on essaye de concevoir euh, une démocratie interactive, il faut absolument euh, garantir les deux autonomies. Hein, C'est très largement un problème de temporalité. Hein. On, euh, il faut éviter que l'une comme l'autre, euh, celle l'autonomie du travail parlementaire et l'autonomie de la démocratie interactive, soit toujours menacée par le diktat de l'urgence. Le problème se pose. La démocratie directe, c'est aussi typiquement le diktat de l'urgence. De même que la démocratie représentative, euh, sous pression des médias, comme, comme on le voit depuis un certain temps euh, en France et ailleurs, euh, bah, ce n'est pas, pas une bonne condition euh, pour que le travail parlementaire se déroule bien. Donc c'est un problème plus général et euh, les, les deux autonomies peuvent se renforcer. Donc la une des solutions pour donner du corps à cette démocratie interactive, c'est de considérer que les citoyens ne sont pas seulement des porteurs d'intérêts, ce sont aussi des gens qui ont une vision globale, politique, de la société, exactement comme les élus. Il suffit de leur demander, donc dans notre livre, vous verrez si vous y jetez un coup d'œil, on rencontre compte de plusieurs enquêtes et toutes, convergent, elles, elles sont diverses, elles ont été menées dans plusieurs pays, toutes tout convergent sur l'idée que si on, on, on tient les citoyens pour responsables, ils se sentent responsables et ils proposent et agissent de façon responsable. Par exemple, on a fait une simulation de la carte hospitalière en demandant à des citoyens tout à fait ordinaires de situer les hôpitaux avec des, des critères assez réalistes. Et au bout du compte, la moyenne des dépenses qu'ils proposaient était inférieure à celle euh, qui est effectivement euh, dépensée dans le, dans le cas de la... C'était une enquête en Suisse. Euh, donc c'est donc possible. Euh, ils peuvent, les citoyens peuvent à la fois élire des gens, respecter ces élus, et en même temps eux-mêmes, penser... Euh, la société dans son ensemble comme des élus et pour ça ils n'ont pas besoin de ce que Rawls appelle le voile d'ignorance, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin de faire comme s'ils si n'étaient pas aussi des personnes parce que euh, leur, euh, leur profil, leur, leur activité, euh, leurs attentes en tant que personnes sont des contributions utiles euh, aussi à euh, la transposition politique euh, de ces attentes. Donc, euh, comme je l'ai dit tout au début, euh, le, la justice est centrale, c'est important qu'on ait euh, des gens qui discutent de la justice. Hein, par exemple, actuellement, avec les Gilets jaunes, euh, les Gilets jaunes ont exprimé des, leurs idées sur la justice, d'ailleurs, parfois contradictoires entre elles, mais ils ont exprimé des idées assez fortes. Euh, ils ne sont pas les seuls. Il hein, y a par exemple des gens qui peuvent penser que euh, l'impôt sur les carburants, euh, la convergence euh, gazole-essence, c'est un moyen d'inciter euh, les euh, automobilistes à contribuer euh, à la production d'un bien public qui est euh, la santé publique, euh, ou qui est euh, le climat, ou qui est la biodiversité. Donc euh, ça se discute, et à partir du moment où on institue les citoyens comme capables de discuter au plus haut niveau euh, de la justice, eh bien on crée quelques conditions, pas forcément pour atteindre un consensus, mais au moins pour que euh, les enjeux soient clarifiés et qu'au bout du compte, euh, la démocratie représentative puisse trancher. Donc, euh, en résumé, hein, il me semble que d'abord, il faut sauver la démocratie représentative. Euh, la France est le seul pays d'Europe hein, dans lequel il y a une quasi-dictature élective, certes, mais de l'exécutif. Hein, et c'est aussi le pays politique le plus violent d'Europe. Euh, les deux, à mon avis, ont un lien. Un lien complexe, d'ailleurs, parce que euh, la Ve République est aussi une réponse avec, euh, à, à la tendance, à la violence qui existait euh, dans la Quatrième République, avec un parti totalitaire qui, qui représentait 25% des voix, et qui était euh, affilié à un pays étranger euh, qui avait euh, occupé euh, de nombreux pays d'Europe. Donc il y avait effectivement une menace. Il y avait aussi les guerres coloniales hein, qui, qui euh, créaient une ambiance euh, de violence répressive euh, terrible. Donc... Euh, euh, il ne faut pas penser que les choses sont simples. Mais disons que je crois qu'aujourd'hui, il euh, y a une forte convergence pour dire qu'il faut revenir à un régime parlementaire, il faut re revenir, comme presque tous les pays d'Europe, à un système électoral euh, proportionnel, de façon à ce que tous les courants politiques soient euh, correctement euh, représentés. Donc je pense que ça, c'est la première réponse à la demande de démocratie. Si on avait ça, probablement, on n'aurait pas eu des mouvements aussi violents. Cela étant, je pense que euh, la demande de démocratie interactive est dans le moment contemporain. Elle est pratiquée partout. Euh, autour, dans, ce, dans votre salon, il y a plein de techniques euh, utilisant le numérique euh, qui proposent des choses extrêmement stimulantes pour, euh, pour aller dans ce sens. C'est à la fois possible et utile. Euh, me semble-t-il, donc je pense que vous avez parfaitement raison, euh, vous avez été pionnier en tant que euh, ville du numérique, à penser que le numérique était une chance supplémentaire pour, pour euh, contribuer à cette démocratie interactive, c'est pas le seul moyen de, de procéder, mais le fait qu'il y ait un accès direct, que le numérique euh, euh, diminue les distances et diminue les, les, euh, les écrans, je dirais, pour jouer sur les mots, crée des écrans mais diminue euh, les écrans qui peuvent exister entre les simples citoyens et, et l'autorité publique, tout ça est, est extrêmement favorable pour euh, créer euh, des conditions à toutes les échelles, hein, je me permets d'insister là-dessus, même si vous, vous êtes plutôt à l'échelle locale, ce, ce qu'on a vu avec les dispositifs numériques notamment, c'est qu'il est possible d'organiser euh, des exercices de forums citoyens à toutes les échelles, y compris mondiales. On a, on a pu faire discuter des gens d'une vingtaine de pays différents parlant dans des tas de langues différentes sur des enjeux politiques mondiaux, et, et ça marche très bien. Donc, vous, vous avez été les pionniers, mais je pense que ça va s'étendre aussi, tôt ou tard, à toute la planète. Et donc, je, je crois que le, le vrai résultat c'est le fait de constituer des processus démocratiques euh, qui sont euh, continus, c'est-à-dire de sortir de la séquentialité euh, classique de, euh, de la vie politique, où il y a euh, donc des projets qui sont construits euh, sur la scène politique par des spécialistes, à la fois des élus et des techniciens, des experts, et ensuite, éventuellement, on consulte euh, les citoyens. Alors qu'en réalité, alors, il se trouve qu'on vient de... Là, j'ai presque fini. Euh, ça va Ça va. Bon, on très bien. Quelques minutes, pour euh, conclure. Je, je viens t... Nous venons, notre équipe, de terminer une étude pour le PUCA sur euh, le diagnostic territorial. Parce que le PUCA euh, avait pris conscience que cette notion était... avait vieilli. Et effectivement... Euh, en, en interrogeant euh, différents intervenants, différents types d'acteurs à différentes échelles, nous sommes arrivés à la conclusion que euh, en matière d'urbanisme, euh, le mieux était que n'y ait pas des moments séparés diagnostic, euh, consultation, décision, euh, application, évaluation, mais que il y ait un processus continu qui implique sans arrêt à la fois les élus et euh, les citoyens ordinaires, donc par différents moyens, notamment par la préparation de la décision et par l'évaluation, euh, mais à tous les moments, donc, euh, de façon à améliorer, finalement, euh, cette décision. Donc, euh, je trouve que l'urbanisme, et c'est là où vous avez, je pense, un, un rôle tout particulier à jouer, euh, a été pionnier. Enfin, moi, j'ai l'impression, étant géographe, m'étant intéressé... Euh, aux au, au dynamiques de l'urbanisme, au fait que, que l'urbaniste euh, a changé lui-même sa propre fonction, et beaucoup plus aujourd'hui un médiateur politique euh, entre les habitants et, et la prise de décision, qu'il que a changé de métier, en fait, euh, et qu'il il, il est en train de faire accepter ce changement de métier aux élus, avec toutes les conséquences que ça a. Donc j'ai eu l'impression, en regardant la dynamique des procédures d'urbanisme, que c'était un peu un laboratoire pour euh, améliorer aussi l'ensemble de, de la démocratie euh, euh, à toutes les échelles. Donc je dirais que euh, l'urbanisme, c'est le laboratoire de la démocratie interactive, ce qui veut dire qu'à côté du numérique, euh, les élus euh, locaux ont euh, des... Euh, des outils, une expérience, des acquis, euh, un capital euh, qui, qui peut euh, être extrêmement utile, donc pas tellement en, en jouant le vieux rôle de corps intermédiaire euh, face à un pouvoir central euh, archaïque, mais plutôt en étant un exemple euh, de ce qu'on peut faire. Merci. Bravo, merci. Bien, alors c'est formidable parce que ça nous laisse le temps quand même de prendre deux ou trois questions alors que le ministre est annoncé que Emmanuel Evnaud et notre nouveau président Mathieu Vidal vont pouvoir aller l'accueillir